Altermonde. Alter monde. Tout d'abord je trouve que la performance artistique est intéressante parce qu'effectivement ça vous renvoie des questionnements, des questionnements personnels. C'est-à-dire que je pense que personne ne peut traverser cette performance sans se questionner sur soi-même et sur son environnement. Et je trouve ça très intéressant parce que de toute façon, l'art avant tout est dans un questionnement personnel. Et euh, on reçoit, je dirais, euh, chaque œuvre artistique par rapport à son propre vécu, ses propres connaissances. Et moi, je trouve que, que c'est vraiment très, très fort. C'est très fort, c'est très, euh, très dérangeant en même temps. Et euh, ça nous apprend énormément de choses sur la société d'aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est-à-dire que il y a des, des, des tableaux qui nous renvoient euh, dans le passé, et euh, au milieu de ces tableaux qui nous renvoient euh, dans le passé, il y a des tableaux qui questionnent notre présent, et je crois que c'est assez facile de faire le lien en fait, et de comprendre qu'effectivement nous sommes euh, dans, une, dans une suite logique, euh, et cette suite logique enferme les personnes de couleur noire dans une certaine infériorité et je trouve que c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement ça questionne sur le, le, le rapport vis-à-vis -vis des personnes de couleur noire, mais ça questionne aussi le rapport de qu'est-ce que c'est être blanc. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que selon la couleur de votre peau, eh ben, vous ne vivez pas la société de la même façon. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant euh, ce type de performance et qui est dans une certaine euh, actualité. Par exemple, avec ce qui s'est passé euh, dernièrement aux états unis avec ce, ce policier euh, qui peut tuer euh, un jeune garçon noir et pourtant euh, il n'est pas incriminé. Et donc je trouve que c'est extrêmement euh, euh, intelligent et euh, subtil, même si je trouve que euh, peut-être qu'il a oublié, euh, je dirais, un tableau euh, pour moi qui serait les tirailleurs sénégalais. Comme nous sommes aujourd'hui en train de, de fêter les 100 ans de la Première Guerre mondiale, je trouve que ce sera, ça aurait été intéressant d'avoir un questionnement euh, sur euh, comment on a, on a géré euh, euh, ces, euh, ces, euh, ces militaires euh, qui sont venus je dirais à un moment donné que ce soit dans la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, venu euh, euh, libérer la France. Et donc j'aurais aimé euh, qu'il intervienne sur, sur les tirailleurs sénégalais. Et je pense que comme n'importe quel spectateur, je suis euh, sous le coup d'un assez grand choc, euh, qui est à la fois un choc lié à, à, au fond et à la forme. C'est un spectacle qui est extrêmement fort. Il y a autour de ce spectacle une controverse qui est absurde, parce que je suis absolument persuadée que si euh, les gens qui protestent contre ce spectacle venaient le voir, ils arrêteraient de protester. Ils auraient peut-être des choses à dire, on pourrait en débattre, mais, mais il y a un vrai contresens. Et euh, dans le cadre de l'Observatoire de la liberté de création qui a été monté par la Ligue des droits de l'homme, on se rend compte très fréquemment que les polémiques autour des spectacles sont des contresens, que très souvent, les censeurs n'ayant pas vu les œuvres font des erreurs d'interprétation sur ces œuvres en de la censure de façon absurde. Euh, je pense par exemple au spectacle de Castellucci euh, qui était absolument pas blasphématoire, il fallait euh, vraiment ne pas l'avoir vu pour le penser. C'était plutôt d'ailleurs une, une recherche sur la question religieuse qui, qui, qui pouvait ne pas concerner tout le monde, mais qui était en, un, en aucun cas euh, un, un blasphème. Donc là, il y, y a une erreur d'interprétation total de la part du collectif contre Exhibit B, mais quand on, peut, quand on ne vous voit pas, on, on, on, ne, on ne peut pas savoir, euh, donc euh, ça me conforte encore plus dans le combat que je mène depuis euh, trois semaines avec la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, l'Observatoire de la liberté de création, on sera là tous les jours, on sera là euh, sur les, les canapés que vous voyez derrière nous. Euh, on fera une mission de, de médiation avec le public, euh, avec ceux qui veulent discuter, on est là pour ça. Euh, et je suis très très fière d'être là et très heureuse que euh, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, la LICRA, ces grandes associations antiracistes aient pris position pour soutenir ce spectacle qui est euh, absolument fondamental sur la question de ce que c'est que le racisme, jusqu'où ça va, qu'est-ce que c'est que le regard de l'autre, comment on regarde l'autre, comment euh, le.. Euh, enfin, le tout, tout ce sur quoi travaille le, le spectacle en général et celui, ce, cette œuvre en particulier, c'est-à-dire comment est-ce qu'on regarde, comment est-ce qu'on est regardé, euh, qu'est-ce que ça nous apprend de regarder, -ce que, comment ça nous dérange, comment ça nous bouleverse complètement comment euh, voilà c'est pas juste le fait d'apprendre tout ce que les noirs ont subi parce que dans les associations antiracistes on le savait déjà. Mais l'art ça parle autrement. c'est fondamental que les artistes puissent parler librement des mêmes sujets que nous, sur lesquels nous nous travaillons mais autrement ça nous prend absolument ailleurs ça fait comprendre les choses complètement autrement. Euh, c'est pas du discours, c'est pas de la rhétorique. Ce pas du langage, c'est euh, de l'image, de l'humain, de l'humain partagé avec ces comédiens qui sont tous extrêmement fortement existants sur la scène. Et donc, euh, je viens de vivre une expérience fondamentale et je souhaite à tout le monde de la vivre.